Salut à tous. J'espère que vous allez bien. À l'heure où vous êtes en train de regarder cette vidéo, moi, je suis en Chine pour les championnats du monde de VTT Trial. Je me suis monté un nouveau vélo. Vous allez voir. Je vais vous le présenter très rapidement. Après, je vais aller rouler. Et après, pour les plus intéressés, je vais vous montrer toutes les caractéristiques, comment je l'ai pour qu'il soit au mieux. Petite présentation du vélo déjà. Alors, le vélo que vous voyez derrière moi, c'est un Jitsi Varial. C'est une marque belge, un des leaders mondial dans le domaine du VTT Trial. Ils m'ont équipé avec ce vélo là, équipement haut de gamme. Ils ont plein de vélos, du modèle enfant au modèle adulte ici j'ai choisi un modèle varial ils m'ont mis les composants racing tels que les moyeux les freins boîtier le de pédalier la roue libre bref pas mal de petites options que vous allez voir à la fin de la vidéo on part à c'est parti Et sur le terrain on va à saint-gervais c'est un petit terrain qui est juste à côté de grenoble une petite demi heure de grenoble un super terrain vous allez voir il y aura de tout de l'artificiel des cailloux des bus des troncs il y aura vraiment tout pour me préparer pour le championnat du monde là c'est un des derniers jours où il va faire beau en plus là il y a le changement d'horaire il va faire nuit super tôt j'aime pas en hiver changement d'horaire donc là on va se dépêcher d'aller rouler essayer le vélo voir les premières sensations je vais vous dire à la fin aussi ce que j'en pense de toute façon ce sera un des derniers entraînements juste avant la chine donc il va falloir être en forme j'espère que ça va envoyer du gros aujourd'hui moi je suis motivé il fait beau on va se régaler allez c'est parti les gars nope. C'est bien glissé celui-là De retour de l'entraînement, vous voulez savoir toutes les caractéristiques maintenant de mon vélo, je vais vous les présenter. On part du guidon. J'ai commencé par mettre de la guidoline. Pourquoi pas des poignées et de la guidoline. La guidoline, c'est plus léger. Et surtout, quand on va rouler en compétition, imaginons, il pleut, ça risque de glisser. Donc la guidoline, vu que c'est avec un scotch à l'intérieur et que c'est fixé, au moins on va pas avoir de problème des poignées qui tournent. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est monté avec des freins Jitsi. Donc Jitsi a développé leur propre frein, du moins leur manette. Donc j'ai une manette Jitsi et c'est vraiment une agréable surprise. Ça fait 6 mois maintenant que je roule avec ces manettes. Même avec l'autre vélo j'avais utilisé celle-là un super touché facile d'usage c'est compatible avec les étriers HS33 qu'on utilise généralement en VTT trial donc là j'ai le levier Jitsi et les étriers Magura HS33 les patins j'ai utilisé les Jitsi première fois que j'ai utilisé et en plus c'est sur un support alu donc ce qui fait que le patin est encore plus rigide le flanc de la jante je l'ai bien sûr meulé comme tous mes VTT trial pour qu'il y ait plus d'adhérence plus de grip ça freine vraiment fort j'ai remis les pneus Michelin bien sûr donc j'ai mis un Rocker 2 enduro à l'arrière que j'ai retaillé sur les flancs pour avoir plus de rebond plus de légèreté et avoir un pneu un peu plus rond puisque c'est un modèle qui à la base est prévu pour l'enduro ou la DH. eux vont chercher un pneu carré moi je vais chercher à avoir un pneu un poil plus rond ça c'est pour le pneu arrière je gonfle à 1,6 bar l'avant c'est un wild mud pareil de chez michelin que je gonfle à 1,3 bar à savoir que je fais 80 kg et que j'envoie très fort donc ne vous basez pas forcément sur ces critères en tout cas voilà c'est mes critères personnels au niveau de la la potence, j'ai mis une potence longue de 150 mm avec un guidon clean relevé pour avoir une position très en avant. Pareil, si vous débutez le VTT Trial, je vous conseille pas forcément cette position. C'est une position qui est très extrême et ça sera pas forcément la plus adaptée pour vous. En tout cas, pour mon pilotage pour les championnats du monde, ça sera très bien. La roue libre, on est sur une roue libre haut de gamme, 135 points d'engagement par tour. Ça veut dire que quasiment je peux avoir un point d'engagement où je veux, au millimètre près. 18 à l'avant, un pignon de 15 à l'arrière. Le système de tension de la chaîne se fait avec des escargots, un peu comme la moto, la moto Trial. On va tourner les escargots et ça va reculer la roue arrière Ce qui va tendre la chaîne Un système très simple et qui fonctionne très bien Au niveau des pédales, on est sur des pédales platines, pédales plates bien sûr Des pédales avec des cages en aluminium très pointues Qui vont accrocher parfaitement à la chaussure Et c'est ce qu'il y a de plus léger Là dans le VTT trial on cherche le poids optimal Donc le vélo total 8 kg d'eau à peu près Donc voilà, écoutez maintenant Ceux qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux Ce sera surtout Instagram pour suivre le championnat du monde Je vous ferai suivre toutes les informations J'espère que je pourrai... Vous faire suivre tout ça puisque en Chine c'est assez compliqué En tout cas un grand merci à Jitsi Si vous voulez avoir toutes les infos sur cette marque là C'est dans la description jitsi.com Il y a des vélos pour enfants Des vélos pour les adolescents, des vélos pour les adultes N'hésitez pas à les checker c'est une très bonne marque et Je les remercie et on termine là dessus Donc d'ici là pensez à vous abonner, à la prochaine Ciao les gars Ok les gars maintenant c'est à vous de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible C'est sur aureliampontenoy.fr A la semaine prochaine, ciao